Non, ce n'est pas que de la faute des voyants. Ce n'est pas toujours la faute des voyants. Est-ce que vous connaissez ce consultant Moi, ma première consultation que j'ai faite au téléphone en privé, c'était il y a 12 ans, 13 ans. Il y a 13 ans. J'en avais fait d'autres, des consultations en privé au téléphone, sur une plateforme, je ne connaissais pas. Et j'ai une consultante qui me dit, bonjour, je ne la connaissais pas, c'est ma première consultation. Est-ce qu'un tel va revenir bon, Elle me donne le nom. Est-ce qu'il va revenir Ok je fais ma voyance, je suis hyper naturelle comme je le suis toujours, donc je lui dis vraiment cache ce que je vois. Bien mal m'en a coûté. <rire> bah en fait non, je ne le vois pas revenir, je ne le vois pas quitter sa femme, je vois euh, que tu vas avancer. Enfin que vous allez avancer, ce que je voyais, c'était une première consultation et je me suis faite pourrir. Mais quand je te dis pourrir, c'est pourrir. La nana, elle m'a engueulée. Je, je suis restée sous le choc. Mais comme je venais de commencer dans ce genre de truc, je me suis dit, waouh, c'est quoi Je n'ai même pas su quoi répliquer. Parce qu'aujourd'hui, je en répliquer. Hein? Mais là, je ne savais pas quoi répliquer. Je suis restée bloquée. Et elle m'a approvisionnée. Et les personnes qui ont cette plateforme m'ont appelé. Alors, je n'ai pas de nom de plateforme. Je fais exprès. C'est pas le but. M'ont appelé. Et m'ont dit, euh, écoute, elle est très énervée. Euh, elle veut, on va lui rembourser la consultation. Et je suis dit, mais pourquoi Je lui ai dit ce que... C que ce que je voyais, je ai dis ce que j'ai vu. Et en fait, quand elle m'a engueulé cette dame-là, hein, elle a commencé à me dire oui, vous c'est pas vrai, ça a fait 8 ans que j'attends, tous les autres voyants me disent le contraire. Alors moi gentiment, je lui dis oui, mais la voyance c'est pas un truc de groupe, parce que je vous dis ce que je vois moi, mes ressentis, ce que je vois dans mes cartes. C'est pas une, c'est pas un travail de groupe. Et elle me dit oui, mais vous voyez sûrement mal, vous voyez rien d'ailleurs, euh, vous êtes pas une voyante. Enfin elle m'a déchirée quoi. Et, et je me suis rendu compte. Déjà après ça, j'ai changé ma façon de parler. D'accord J'ai plus été aussi cash. J'ai plus été aussi clair. Parce que c'est pas agréable, hein je vais pas me prendre des engueulottes dans, dans la tête pour leur vie, pour la vie de quelqu'un, pour votre vie, avec tout respect que je vous dois, franchement. Quand je dis à quelqu'un gentiment ce que je vois et que je m'en prends plein la tête, j'en ai pas envie. Donc du coup, j'ai commencé à être plus diplomate. Mais je continue à dire la vérité. Sauf que cette femme-là, quand elle appelle un voyant, si elle se comporte comme ça, le voyant, il n'osera plus lui dire ce qu'il voit. D'accord Il n'a pas envie de se faire pourrir. Ou alors, elle n'appelle plus. Mais comme elle est capable de rappeler, parce qu'il y a des gens comme ça qui rappellent, pour te pourrir, apparemment, c'est le plaisir de la journée. Eh ben, ce n'est pas que de la faute du voyant. D'accord Ce n'est pas que de la faute du voyant. Il y a aussi le consultant de l'autre côté, qui est euh, des fois un peu délirant. Alors, j'en ai quelques-uns comme ça. Hein. J'ai plusieurs types de consultants qui ont failli me faire arrêter la voyance, D'ailleurs. J'ai un consultant qui te convainc tellement de ce que tu dis que tu sais plus ce que tu veux <rire> Il te convainc tellement de ce que lui, il veut entendre que tu sais plus ce que tu dois dire. Ça, c'est encore un autre type de consultant. C'est, euh, allô, oui Alors, qu'est-ce que vous voyez euh, pour mon avenir sentimental D'accord. Eh bien, tu commences à faire ta voyance. Ah oui, non, mais moi, il m'a dit ça, l'autre euh, voyant, hier. Donc, c'est ce qu'il a dit. Hein. C'est vrai ce qu'il a dit euh... Oui, sûrement, c'est vrai ce qu'il a dit, t'es perdu en fait, et puis au fur et à mesure de discussion, elle t'emmène, comme un auto noir, pour... elle, elle se crée sa voyance. Et puis après, elle te pourrit en un moment plus tard en disant « c'est pas arrivé, mais non c'est pas arrivé, je même plus ce que je voyais, <rire> Donc que je ne sais pas ce que je vois. » Donc as deux solutions, ou tu raccroches. Alors maintenant que j'ai pris un peu de la bouteille, je sais que ce genre de personnes, genre leur dis ce que je vois, ils, en, ils prennent ce qu'ils veulent, hein. ils, peuvent, ils veulent pas, tant pis, mais quand tu démarres, c'est compliqué. Tu as dû sûrement démarrer quelque chose dans ta vie au début, tu es plutôt sympa, tu essayes de, de coller au truc, tu sais pas si c'est toi qui les comme ou pas. Et au fur et à mesure, tu te crées ton personnage qui peut envoyer balader les mauvais consultants, qui peut aider les bons consultants. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'aider les gens. Et quand tu te fais engueuler, c'est un truc qui colle pas, tu vois, qui colle pas au personnage. Tu as envie d'aider, tu fais ça pour aider les gens et puis pff, tu te fais pourrir. Ça aide pas. Voilà, ça c'était le côté consultant. Il y en a d'autres. Je vais te retrouver les types de consultants et je te les mettrai. Et je te souhaite une excellente journée, pleine de bonheur, de spiritualité, et que du bonheur. Bye bye, ciao, ciao